Oui, je pense, c'est l'école d'ingé, oui. Oui, je pense. Ingénieur, non, je pense pas. Euh, je oh, non, non non. Euh, non euh, Pour la, Pour l'apprentissage, je pense pas, non. Parce qu'il faut une bonne grosse partie, la théorique. Le hein. euh, métier manuel. artisanal. Bah Tout ce qui est artisanal. Euh, euh... Moi, je dirais BTP. Ouais. Le secteur de l'ingénierie. Le bâtiment. Ouais. L'artisanat, je dirais. Mmh. Le commerce. Commerce. C'est la restauration okay. Je je dit plutôt dans tout ce qui est euh, maçonnerie... Euh... BTP. Ouais, les BTP. Ouais, les mmh, BTP le Betchmann. Ok